Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une tarte au citron meringuée. Pour cela nous aurons besoin d'une pâte sucrée. Pour la crème au citron, il va nous falloir 4 citrons, 150 g de sucre semoule, 3 œufs battus, 40 g de beurre. Pour la meringue italienne, il nous faudra 3 blancs d'œufs, 150 g de sucre semoule, 4 cl d'eau. A l'aide d'une râpe, récupérez le zeste d'un citron lavé et non traité. Pressez le jus de 4 citrons, versez le jus de citron sur le zeste de citron et ajoutez le sucre. Mettre le tout sur feu moyen, Ajoutez les œufs battus, Remuez jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Laissez tiédir à température ambiante et incorporez le beurre. Étalez votre pâte sucrée sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 mm. Enroulez votre pâte et foncez-la dans un cercle ou un moule à tarte. Retirez l'excédent et mettre la pâte au frais 30 minutes. Piquez votre pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle. Placez un morceau de papier sulfurisé et y versez du riz ou des billes d'argile. Enfournez dans un four à 175 degrés pendant 15 minutes. Retirez le riz et enfournez à nouveau à 175 degrés 15 minutes étaler la crème au citron dans la tarte. Pour la meringue italienne, mettre le sucre et l'eau dans une casserole à feu moyen. Lorsque la température est à 110 degrés, commencez à monter les blancs en neige. Quand le sucre est à 121 degrés, versez-le en filet sur les blancs en neige. Continuez à mélanger pendant environ 3 minutes. Mettre la meringue dans une poche à douille et dresser des pointes en faisant des cercles. A l'aide d'un chalumeau, brûlez légèrement la meringue. Mettez la tarte au frais pendant au moins 2 heures. La tarte au citron est prête, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt